mentionné Dans l'évangile, mais est-ce que nous musulmans on a besoin forcément que la souleur soit mentionné dans la Bible pour prouver qu'il est un vrai prophète? Non, non on n'a pas besoin de ça. Est-ce que nous musulmans on a besoin forcément de croire que Jésus est mort? Il revient, il revient pas pour que nous soyons musulmans. Non, ça ne fait pas partie de la foi islamique, c'est-à-dire c'est une croyance islamique, mais ça ne nous empêche pas d'accéder au paradis en fait. Non, on d'abord la preuve Nouvelles Qu Quelles sont les nouvelles oh boy, Je suis venu par rapport à la suite des jeudi passés. D'accord, alors on continue la suite. Bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, je suis Mamadou, je suis un ancien pasteur. Je préfère dire comme ça, parce que j'ai dû démissionner de mon poste de pasteur pour pouvoir continuer le travail que je suis en train de faire. Parce que lorsque j'ai commencé ce travail, L'église a dit, tu ne peux pas rester pasteur de l'église et puis faire ce que tu fais. Donc il m'a fallu me mettre de côté pour travailler sur le Coran. J'ai commencé ça parce que, hein, c'est là qu'on avait commencé le jeudi passé, et je reviens donc là. Et la Surah 19, j'ai dit que le verset 26, est la parole du bébé Jésus qui dit à sa mère qui prouve que le bébé Jésus mmh. est l'incarnation du tout miséricordieux c'est toi qui dis ça c'est moi qui dis ça ah, le courant ne dit pas ça et pour moi si Jésus est vraiment l'incarnation du tout miséricordieux vous avez dit qu'il y a un verset qui prouve que ce n'est pas Jésus qui parle là J'attends ce verset, et si c'est lui qui est l'incarnation du tout miséricordieux, je dis donc que Jésus est le seul métier. Euh, shalom, mes frères. Nous allons voir les mensonges de ces comédiens de la DDR, et de la BAM 17, blablabla. Bla, bla. Euh, les élèves d'Abdoul Majid, ce sont des comédiens, ce sont des menteurs. Vous allez voir comment est-ce qu'ils vont mentir dans leur propre Coran. Ils vont mentir sur ce verset. Attendez, je vais vous projeter ce, ce verset et entre temps, je vais lancer même mon numéro. Pour tout celui qui veut m'atteindre, il peut m'appeler en direct. C'est en train de passer en direct au moment où je vous parle. Là, c'est notre numéro. Vous pouvez nous appeler. Entrez en contact avec nous je vais vous projeter l'écriture que ce monsieur Koulibaly Mamadou, j'aime beaucoup ces vieux hein? <rire> j'aime beaucoup ces messieurs de tous les gens qui sont passés débattre avec ces gens il est parmi les rares que j'ai vu terrifier les gens de la DDR c'est un homme très intelligent ce monsieur ici il a posé des questions auxquelles nos deux frères n'ont pas répondu du début jusqu'à la fin vous allez voir avec nous Comment est-ce que ces gens sont des menteurs Je vais vous présenter euh, le, le verset que euh, Koulibaly Mamadou avait donné. Euh, C'est un, un, un beau verset, euh, un beau verset euh, euh, qui montre que les musulmans sont dans une totale confusion, dans une confusion totale, à tel point qu'ils ne savent pas à quel sens se vouer. Voyez-vous <rire> Ils ne savent pas à quel sens se vouer. À, -Ka à Kadija, à Isha, ou quoi, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Nous allons voir c'est de quel surat il s'agit. Alléluia. Puisqu'on ne se moque pas de Dieu. Ces gens sont des moqueurs, ils se moquent de Dieu chaque jour. Ils se moquent de Dieu chaque jour, c'est ce qu'ils font. Vous allez voir le verset que le monsieur ici parlait, dont on parlait le monsieur ici. Nous sommes dans la Sourate surat Mariam, hein? Sourate 19. Sourate Mariam, yeah. nous sommes dans la Sourate Mariam, au verset, au verset 24. C'est là qu'il a. Après, la question commence ici. Ici, c'est Allah qui est en train de parler dans toute la Sourate. Hein? Comme on nous dit que c'est Allah qui parle dans tout le Coran. Vous allez voir que nos gens de la DDR sont des comédiens. Et même les gens de la BAM, de Béni Islam, sont des comédiens. Je vais vous projeter ici. Et ça, c'est Sourate 19. Sourate 19, Sourate Mariam. Ici, à son verset, nous sommes à son verset 24. Alléluia. Il faut, il faut que je puisse bien saisir ça, euh, pour que les gens, tout le monde puisse voir. Voyez-vous. Il dit ceci. C'est Allah qui parle tout le long. Hein? Il dit que, alors il appela au-dessous d'elle, lui disant, « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. » L'histoire est racontée par Gabriel, qui parle à Muhammad, qu'il dit, « Alors, il l'appela. » Le problème, c'est le « il ». Si tu ne comprends pas le « il », c'est fini. Tu as raté le plan de la rédemption. Alors, il appela de dessous d'elle, lui disant, « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé une source. »« c'est couvert toi le tronc du palmier. » La voix de la commence maintenant à ordonner à Marie. C'est coup Vers le tronc du palmier. Et il fera tomber sur toi des dates fraîches. Qui est en train d'ordonner à Marie ici C'est le « il ». Qui est ce « il » C'est là que se trouve toute la question. Si on peut découvrir qui est ce « il » dont on est en train de parler ici, est-ce qu'on peut découvrir le « il » là C'est qui On parle de qui dans ce « il » C'est couvert-toi le trône du palmier. Mange donc, bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, je vois un jeune au tout miséricordieux. C'est là que le vieux est venu poser la question. Voyez-vous, cette... ici, on n'a pas... pas dit que Jésus était né. On dit que c'est Allah qui parle. Et puis, on dit, puis, lorsqu'on dit, puis, c'est après. Après, puis, elle vient auprès des siens, lorsqu'il est maintenant arrivé aux siens, en le portant il a, en portant Jésus il dit mais as-tu fait une chose monstrueuse sœur de Haroun donc pour vous dire que le Coran est un livre de comédie c'est un livre de comédie à tel point que le musulman ne, ne, ne savent pas que, que dire qui est ce « il » alors il appela des dessous puisque si vous ne comprenez pas votre Coran ce n'est pas la Bible que vous allez comprendre. Si vous ne comprenez pas la, la parole de Dieu, alors il ne faut pas jouer. Il ne faut pas venir blaguer. Hein? Puis vous êtes tous des menteurs. Celui qui veut m'appeler, il peut m'appeler tout de suite en direct. Je suis en direct. Mon numéro est là. Moi-même, j'ai fait mon devoir. J'ai demandé plusieurs fois le débat avec ces gens ici. Ça fait deux ans que je les attends. Ils disent, On va t'appeler la semaine prochaine. Et attendez, semaine prochaine, tout ça, Je ne fais qu'attendre. Ils ne peuvent pas nous appeler puisqu'ils ont peur. Nous, nous avons tout le matériel. Comment est-ce appellent ça? Le matous. <rire> le matous pour faire éclater tous ces gens ici. Ils ne peuvent pas. Puisque des fois, ils posent des questions. Lorsque Jésus était dans le ventre de Marie, Marie adorait qui? C'est la question qu'ils posent. Alors, il faut leur poser la question. Qui est celui-ci qui est en train d'ordonner? Est-ce Jésus ou bien est-ce Allah? Ou bien est-ce Gabriel qui parle À la troisième personne, elle dit « Il » Est-ce Gabriel qui... Puis, puis l'histoire est racontée par Gabriel. Puisqu'on dit « Gabriel est venu apporter le Coran à Mahomet, Muhammad. Maintenant, le « il » ici, c'est qui Si tu ne comprends pas ça, va faire l'agriculture. Ou bien, aller rejoindre Boko Haram. Hein? Puisque y hein, a beaucoup à ram, on va quand même vous payer et vous, vous aurez quelque chose à faire. Quand vous encouragez le terrorisme avec les mensonges, il l'appela de dessous d'elle. Ils ne peuvent pas comprendre. Alors, on va aller à ce, ce vidéo, cette vidéo ici, de ce monsieur ici que j'aime beaucoup, Koulibaly Bamadou. Alléluia. Ça, ça c'est le vieux Koulibaly Bamadou. Qui est en train de parler. J'aime beaucoup ces vieux ici. Hein? Et sa manière même de parler, en tout cas, j'aime beaucoup. C'est un homme très intelligent. Les gens de la DDR ne peuvent pas. Bon, personne, aucun musulman. Hein? Bon, ils ne connaissent rien, ils ne connaissent rien, ces gens-là. Hein? On, va, on va rentrer à la vidéo de Koulibaly Mamadou. On va voir ce que Koulibaly Mamadou est en train de dire. Écoutez. Auteur, auprès du très miséricordieux, pour nous trouver le salut. Dieu a établi un seul médiateur, le tout miséricordieux, auprès du grand miséricordieux pour nous donner le salut. La Sourate 19 nous dit que ce tout miséricordieux là, c'est le Messie Jésus. Sourate 19 a dit ça, verset combien Verset 26, verset 26, verset 19, verset 26. Ces gens posent la question de surat 19 à 10. Hein? Puisqu'ils ne connaissent pas cette surat de la nous, allons voir qu'ils ne connaissent rien sur les comédiens. Suivez. Mange donc, mange donc, et bois. et que ton œil se réjouisse si tu vois quelqu'un d'entre les humains. Ça a Marie, on parle ici maman de Jésus. Ouais. Dis-lui, il y a ton tout miséricordieux hein. là. Vas-y. Dis-lui, dis-lui. Assurément, oui? je vois un jeune à je d'abord, je n'ai pas... Attends, attends, attends, attends. la lui de dit, j'ai voué un jeune en tout miséricordieux. Son enfant n'est pas en modèle. Non, le verset... Mon enfant, le verset. pas en Parce qu'il a il a dit, il a dit, il a dit, j'ai voué un jeune en tout miséricordieux. Vous entendez ce qu'il dit. Il dit Allah a dit, je vois un jeune tout miséricordieux. Donc il confirme que c'est Allah qui parle. Hein? Les comédiens, suivez ça. Dis lui, dis lui, assurément, oui, je vois un jeune tout miséricordieux. D'abord, je n'ai pas. Attends, attends, attends, attends. Allah lui dit oui. je vois un jeune oui. oui. tout je je miséricordieux. Son enfant n'est pas monné. mode. Oui. Qui... Non, le il bon, les... confirme très bien que c'est Allah qui parle. Lorsqu'il dit Je vois un jeune auto-miséricordieux, son enfant n'est pas encore né. Hein? Surat 19, au verset 24. Ce sont des comédiens. Suivez. Il dit C'est Allah qui parle et Jésus n'est pas encore né. Donc c'est Allah qui parlait. Hein? C'est ce qu'il dit. Je vois un jeune <rire> <rire> tout de miséricordieux tu... D'abord, je n'ai pas. Attends, attends, attends. Allah lui dit. J'ai voué un jeune partout miséricordé. Son enfant n'est pas à mon pa Non, mon il, il, bon, euh, euh, il, il, il, il, il a dit Son enfant n'est pas il, il a dit n'est Il Il est pas à pas. Il okay, okay. est à es Il est Il est à Il Il est Il est est Dieu Il est C'est Il est tu Il est Il est Il est Puisqu'ils ils voient qu'ils sont en danger de mort, ils ne peuvent pas défendre. Bien, non, tu es venu pour autre chose, tout ça. Suivez. Nous, les musulmans, dans le courant. C'est ça, non Moi, beaucoup, ils nous sauvent dans le courant. Là, tu nous montres qu'il y a l'incarnation. Oui, je ne nous montre pas qu'ils nous sauvent d'accord la Bible on peut jamais être d'accord parce que regardez le Bible n'est pas l'incarnation du tout lisez le lisez le verset lisez le verset non au moment de l'incarnation mais pour nous moi il y a des preuves d'avant oui supposons que c'est le bébé qui parle oui supposons que c'est le bébé qui parle il commence à dire supposons puisque tous les musulmans supposent il ne pas il dit supposons que c'est le bébé qui parle tu veux le passer le bas non on ne va pas parler l'incarnation. mais prouvez moi il y a des preuves d'abord Oui. supposons que c'est le bébé qui parle supposons que c'est le bébé qui parle quand je dis c'est le bébé qui pas grave mange donc et bois et que ton œil se réjouisse et que ton œil se réjouisse si tu vois quelqu'un d'entre les humains va la ça va si tu vois quelqu'un dis-lui dis-lui assurément je un jeune au tout miséricordieux marie tiens. Bon, ok. Maintenant, maintenant vous voyez comment est-ce qu'ici L'autre ici, c'est Jésus qui parle, il a dit supposons, ça c'est qu'il a dit. Il a dit faut, supposons. Il faut bien écouter ce monsieur ici. Suivez. Nouvelle, quelles oui. sont les nouvelles bon, Je suis venu par rapport à la suite de jeudi passé. D'accord, alors on continue la suite. Donc, ça, c'était la suite il dit, du jeudi passé. Maintenant, on va voir ce qui s'était passé ce jeudi-là. La scène qui s'était passée ce jeudi-là. Puisqu'ils ne vont pas répondre. Ils ne répondent pas. Si, mon frère, j'ai toujours conseillé, monsieur, j'aime beaucoup ce monsieur ici, Mamadou Koulibaly. Pourquoi Puisqu'il a fait ce que j'ai toujours aimé. Lorsque vous partez dans un forum de musulmans, allez leur poser des questions sur leur propre Coran. Ne posez pas des questions sur la Bible. Attaquez-les dans leur Coran. Vous verrez que ce sont des comédiens, ils ne savent rien. Ils ne connaissent rien. On ne savent pas tout ce qui s'était passé le jeudi passé. Nous, nous, nous allons voir. Alors, nous allons voir ce qui s'est ce ce passé ce Pour montrer la fausseté de ton propre livre. Parce que tu as parlé du gouvernement de Mohamed Al-Assad. Et dans son livre. Le prophète Muhammad ne conduit pas ah, au salut. Non. En tant que thème, le seul salut prêché dans le Coran, mon papa croit au Coran, celui qui m'a éduqué là, s'il croit au Coran, il faut que je monte dans le Coran, que je lui monte dans le Coran. Comment on fait parler au Mais Maintenant, on fait comment? Et c'est comme ça que j'ai étudié le Coran, mm -hmm. Sans connaître l'islam vraiment, mm -hmm. j'ai étudié le Coran Et dans le Coran, j'ai vu que selon sont tous les trois un seul et même Dieu. Et c'est ce seul Dieu-là qui peut nous sauver. C'est ce seul Dieu-là qui est médiateur auprès de lui-même parce qu'il est en trois dimensions que les musulmans n'ont pas encore vraiment compris. Pour moi, la troisième dimension qui sauve Raman, le tout miséricordieux, c'est lui qui est devenu Jésus. Quand tu lis dans la Sourate 19, on demande à Marie, Marie, que Sourate 19, vous pouvez positionner. Ah, il faut que je puisse revenir à un élément très crucial ici. Qui a été dit ici, qui a été dit ici. Bon, vous allez voir, vous allez voir ce qui s'était passé, ce qui s'était passé avant. Avant ça, vous allez voir que ces monsieur a dit qu'il va éclabousser ces messieurs dans cinq minutes. Hein. C'est ce que le comédien ici a dit. Il va éclabousser ces messieurs. Si mon monsieur. papa croit au courant, celui qui m'a éduqué là, s'il si croit au courant, il faut que je monte dans le courant, que je lui monte dans le courant, comment on peut parler au courant mais non, en fait, comment? Et c'est comme ça que j'ai étudié le Coran, mm -hmm. sans connaître l'islam vraiment. Mm -hmm. J'ai étudié le Coran. Et dans le Coran, j'ai vu que selon le Coran, il faut croire en Jésus pour aller au paradis. Mm -hmm. mm -hmm. C'est sur cette base-là que Moïse Voilà. qui a quitté le christianisme, est devenu musulman, c'est sur cette même base-là qu'il vous tes Montrez-nous comment Jésus peut nous sauver, nous musulmans, dans le Coran. J'ai besoin de ça, avec le verset à la prière. En cinq minutes, je vais vous éclabousser qui détient, en cinq minutes, je vais vous éclabousser avec le courant. Très bien. qui détient, en minutes, je vais vous éclabousser avec le courant. Très bien. Mohamedi, voilà qui détient mon En 5 minutes. Je vais vous éclabousser avec le Coran. Mohamedi, voilà qui détient mon En 5 minutes. Je vais vous éclabousser avec le Coran. Vous voyez, ouais, là il va éclabousser ces messieurs dans 5 minutes. Nous allons voir s'il va le faire dans 5 minutes. Ils vont fuir, ce sont des comédiens. Ils vont interrompre ce meeting ici. Et c'est alors que ce monsieur là était revenu et il n'avaient tout pas du jour répondu puisque la sourate 19 la sourate Myriam, c'est une comédie. Il n'y a pas de réponse dans cette sourate-là. Il ne peut pas répondre. Il a dit qu'il va éclabousser ces messieurs. Alors, on écoute. Très bien. Allons-y. Euh... Euh... Euh... Euh... Euh... Je n'avais pas voulu mettre les dangoraux dedans. Non, je ne suis pas dedans. Non, non, non, non. non. Les je ne voulais pas les mettre dedans, mais il faut que je dise un peu sur lui. D'accord. Les dangoraux. Ah. On va suivre ce que le monsieur a dit.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 c'est lui qui est devenu Jésus. Quand tu lis dans la sourate 19, on demande à Marie, Marie, que tu as la sourate 19. Vous pouvez te positionner. Dans le verset 26, je pense, je mm -hmm. peux me tromper du verset. Alors, c est, c est Il a ça. dit Marie a entendu l'envoi lui dire mange, bois. C'est faux. Si quelqu'un te dit, c'est faux. On va lire le verset. je ne suis pas musulman, je ne connais pas. Le monsieur dit, il cite un verset. Le, le garçon de la DDR dit que c'est faux. Hein? On va voir qui est en train de mentir. Ces bandes de comédiens. Suivez. Qui est médiateur auprès de lui-même, parce qu'il est en trois dimensions que les musulmans n'ont pas encore vraiment compris. Pour moi, la troisième dimension qui sauve, Raman, le tout miséricordieux. C'est lui qui est devenu Jésus. Quand tu lis dans la surate 19, on demande à Marie, Marie, tu sois sur Vous pouvez positionner. Sur une... Dans, la... dans le verset 26, je pense, je peux me tromper, tu verset, la, surat, surat, Elle a dit Marie a entendu l'enfant lui dire mange, bois. C'est faux. Si oui. quelqu'un te dit, Demande, c'est vous. On va lire le verset. Moi, comme pas... je ne suis pas musulman, je ne connais pas les versets. Pas... Je vais dire, non, non, non, non, non, non. Voilà. Dans ce débat-là, dans ce débat, c'est-à-dire que dans cet échange, il faut donner des arguments et puis des preuves claires, propres. En fait, vous dites que c'est l'enfant qui a parlé dans le 27 Non, Non, non, non, j'ai pas dit ça. Qui a parlé C'est l'enfant qui parle à la naissance. Le jour de sa naissance, c'est l'enfant qui parle. Mange et bois l'enfant n'est pas connu. C'est l'enfant qui parle. Voyez, ouais, il N'est pas connu. Comme il va parler Lisons. Enfin, voici les termes. Voilà, lisons. Duas du Voilà. verset 26. Déjà, t'es d'accord, t'es Allons-y. Mange donc et bois, Rem... ouais, Vas-y. Mm -hmm. Et que ton œil se réjouisse. Mm -hmm. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, mm -hmm. dis-lui. Mm -hmm. Assurément, j'ai voué un... En tout mesure, Dieu. Elle a voulu un jeune à qui Qui est en train de parler à marie C'est l'enfant Jésus. Elle a continué la suite. le contraire. Alors y la suite. Ce garçon disait qu'il va éclabousser ce monsieur dans cinq minutes. Alors ce monsieur est en train de l'enseigner. Je conseille à tous les musulmans qui sont en Côte d'Ivoire d'écouter ce monsieur ici, Mamadou Koulibaly. Il a quelque chose, il a quelque profondeur que moi j'aime. Hein? Nous ne sommes pas nombreux, hein. Les gens qui font terrifier les musulmans en Afrique ne sont pas nombreux. Un seul verset du Coran, aucun musulman ne peut expliquer. On va voir, même les savants ne, ne connaissent pas. Puis c'est de la comédie, surat Miriam, d'abord la surat Miriam, surat 19, ce n'est pas Muhammad qui avait donné le nom de la surat Miriam. Les noms de surat ont été ajoutés par les gens de l'Égypte, ce sont les Égyptiens qui avaient écrit ça. Hein? En 1924, c'est ainsi que vous allez voir que les surat souvent porte différents noms. Selon le nombre de courants, selon les différences des courants. Il y a plusieurs courants. C'est comme la surate euh, euh, Taouba, euh, surate 9, repentance. Il y a d'autres qui, qui appellent ça euh, Bara. La surate Bara, d'autres appellent ça Taouba, d'autres appellent ça repentir, d'autres appellent ça repentance. C'est de la confusion, c'est des comédiens. Ah, suivez ce suivez, monsieur. Je ne, parlerai, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle vient auprès de, des siens mm -hmm. en le portant le bébé. Mm -hmm. Ils disent mm -hmm. oh Marie. Voilà, Jusqu'à là, le bébé n'a pas encore parlé. Hein. Voilà où le bébé va parler maintenant, pour la première fois. Vas-y. Tu as fait une chose monstrueuse. Déjà, ce sont les gens qui sont de dire à Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Pourquoi Je dis dit à Marie faut vouer un culte au tout miséricordieux. Tu avoues un culte au tout miséricordieux. Ne parle pas aux humains. Faut faire le jeûne de la parole. Parce que l'enfant que tu as mis au monde, lui-même va témoigner à ta place. Quand si Marie vient dire aux gens, j'ai été enceinte par la vertu du Saint-Esprit, ou bien c'est Dieu qui m'a donné le bébé, qui va la croire Qui peut croire une femme qui vient dire qu'elle est enceinte seule Voilà pourquoi Dieu dit, il dit l'islam à ses intelligents. Dieu dit, il faut être un mari. Mais quand tu vas arriver vers eux, là, ils auront la confirmation que cet enfant-là, tu ne l'as pas eu d'un homme. Continue, mon frère. Sœur de Haroun, oui. ton père n'était pas un homme de mal. Les gens sont veulent de blâmer Marie maintenant, vas-y. Et ta mère n'était pas une prostituée. Il dit mais ta mère n'était pas une prostituée, vas-y, frère. Elle dit alors un signe vers le bébé. Voilà, Marie maintenant fait un signe vers le bébé, elle dit. Il Marie, dit. Et puis les gens lui disent maintenant. Comment nous parlerions-nous à un bébé au berceau Mais comment nous, des hommes tu veux qu'on parle à un bébé au berceau Est-ce que le bébé peut parler Vas-y. Mais le bébé dit. Voilà où le bébé parle maintenant. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Ah! Le bébé là même dit qu'il est le serviteur d'Allah. Toi, tu dis que le bébé, c'est lui qui est Allah. Oi, toi, tu dis le bébé là, c'est lui qui est Allah, c'est lui qui parlait à Marie. Oh, le bébé dit je suis le serviteur d'Allah. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Vas-y. Il m'a donné le livre. Il m'a donné le livre. Et ma désigné prophète, il n'y a plus de débat. Si je suis un prophète, là, il n'y a plus de débat. Je, je peux mourir, tranquille. il n'y a plus de débat. Tu vas me dire, vas-y, tu peux. Vas tu peux. Yeah. Donc, ça prouve que ce n'est pas Jésus qui parlait, là il dit que ce n'est pas Jésus qui parlait, là-bas. C'était qui C'est Allah. Maintenant, j'aime beaucoup ces messieurs. La manière dont ils vont répondre, ils vont dire, je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Tu ne peux pas mentir. Je ne suis pas bête. Tous ceux qui aggravent là sont des. Quoi Le monsieur dit Je ne suis pas bête, tu ne peux pas me tromper. Suivez ce monsieur. C'est ce qui euh... parlait à Marie. Ismaël, non, quand je dois te dire là, les gens se moquaient bien de ma tête. Il a une grosse tête. À l'école, à l'école. Si je ne suis pas premier, je suis deuxième. Tout mon école là. Donc, ça te dire que je ne suis pas bête. Deux. J'ai eu un BAT en série C avant de devenir pasteur. <rire> ça veut dire que... Ah, Aïe Il a une A l'école, si je ne suis pas premier, je suis deuxième. Tout mon école là. Donc ça vous te dit que je ne suis pas bête. Deux J'ai eu un BAT en série C avant de devenir pasteur. <rire> Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. L'islam, c'est pour les intelligents. Je ne suis pas bête. l'islam, c'est pour les intelligents. Bon, ça c'est un slogan. L'islam, ce n'est pas pour les intelligents. L'islam, c'est la confusion, c'est pour les inintelligents. Il n'y a aucune intelligence dans l'islam. Vous allez voir comment ce que le monsieur va mentir. Le monsieur de la DDR, Ismaël Aka et Oustas Diane, qui est assis là, sont des menteurs. Ils vont faire mentir au Coran. Suivez. Maintenant, vous pouvez écouter ma réponse Comme si vous voulez votre réponse, pouvez-moi dans au Coran, au chapitre 19, que celui qui a parlé, c'était le bébé, qui lui a dit mange et bois, et que te donne un Maintenant. Et puis, vous que montrez le bébé là, c'est Allah qui sauve. qui Maintenant, je te dis. Oui. Si ce n'est pas le bébé qui a parlé à Marie au verset 26, comment Marie a su que quand elle va faire un signe vers l'enfant pour dire aux gens Écoutez l'enfant, l'enfant va répondre C'est clair. La réponse se trouve même dans le même chapitre. Pourquoi je viens Marie, c'est une femme croyante. Elle sait que l'enfant qu'elle a eu là n'est pas le fruit d'une. D'une relation avec un homme. Est-ce que l'enfant, il est divin? Suivez maintenant le, le, le, le mensonge de ces messieurs. C'est un grand menteur. Très grand menteur. Regardez comment est -ce il est avec le, le gros comme, les yeux comme une grenouille hein, qui, qui veut se faire plus gros que les bœufs. <rire> un menteur professionnel. Et, et là, il a dit qu'il a quitté le christianisme pour mentir. Il va maintenant dire que. Dieu, Dieu a dit, tais-toi. Il va ajouter au Coran. C'est un innovateur. Tu ne peux pas ajouter même un mot, même une virgule au Coran. Il va dire, tais-toi. Et le monsieur va l'interrompre. Et Oustas Diane qui est assis là, il va interrompre le débat. Puisqu'il va tourner au vinaigre. Il doit aller se ressourcer. Et le débat va s'arrêter ici. Suivez. Est-ce que l'enfant, c'est Dieu qui lui a donné. Et le Dieu qui lui a donné là, lui-même lui a dit. Tais-toi. Ah, Tais où est le verset où Dieu lui a dit tais-toi Maintenant, le monsieur est perdu. Le, le vieux lui pose la question, où est le verset là où Dieu lui a dit Tais-toi. Alors le verset ont disparu. Et le monsieur qu'on appelle ordinateur en verset. Hein? Ordinateur des de versets bibliques. L'ordinateur a eu un virus. Le virus est entré dans l'ordinateur. Ils ont tous disparu. Ils sont partis rechercher le verset. Le monsieur a posé la question. Où est le verset là où Allah a dit « Tais-toi. » Et ils vont arrêter le débat. Le monsieur il a dit qu'il va éclabousser. Le monsieur dans cinq minutes, maintenant, il commence à mentir, ajouter au Coran. Il dit « Tais-toi. Suivez. » Comment ma Marie a su que quand elle va faire un signe vers l'enfant pour dire aux gens « Écoutez l'enfant,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 On va lire le verset de suite. On va commencer là-bas. Elle dit Je me réfugie comme toi. C'est-à-dire, Dieu va envoyer l'ange Gabriel d'abord hein, qui va se présenter à elle sous la forme d'un homme parfait. Qu'est-ce qu'elle dit à l'ange Gabriel? Vas-y. Je me réfugie contre toi, au sein du moi. tout, M. le Dieu. Oui, oui. Si tu es pieux, ne mm -hmm. m'approche point. Vas-y. Il dit, il dit je, si. je suis en fait un messager de, de ton Seigneur pour te faire don de fils pur. Alors, je suis le... Je suis un, vous êtes le bon, Elle va Et vous, l'aventure de Tintin, ce sont les aventures de Tintin au Congo. <rire> il ment, il dit que Dieu lui a dit, tais-toi. Mais là, on lui a posé la question et le monsieur n'a pas donné. Et ils ont dû interrompre le débat. Quel cache ce verset ici Surat 19 au verset 24. Ça montre la divinité de Jésus, que Jésus, avant même sa naissance, il parlait, il commandait. C'était Jésus qui parlait. Il dit « Non, ce n'est pas Jésus, c'est Allah. » Alors, si c'est Allah, donc Allah était en dessous de Marie. On va voir le verset. Il y a quelque chose que cache ce verset ici. Tous les musulmans ne répondent pas à ça. Ils ont interrompu le débat. Et il ajoute au Coran, Dieu lui a dit « Tais-toi. » On lui pose la question « J'aime beaucoup ce monsieur ici. » Lorsque tu considères qu'un musulman, s'il elle dit quelque chose, arrête-le, arrête-le, pose-lui la question. C'est écrit où? Dieu lui a dit, tais-toi. C'est écrit où? Le monsieur n'a pas pu donner. Il ne donnera jamais. Le monsieur était même revenu l'autre semaine. Ils n'ont pas pu donner. Suivez, la... suivez, suivez, suivez. Marie, c'est une femme croyante. Elle sait que l'enfant qu'elle a eu n'est pas le fruit d'une relation avec un homme.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 et toi et toi Où est le verset où Dieu lui a dit tais-toi? et toi Où est le verset où Dieu lui a dit tais-toi? et Où est le verset où Dieu lui a dit tais-toi? Où est le verset où a dit toi on va commencer là, lui-même lui a dit tais -toi. Tais « Tais-toi !» Où est, là. Elle dit, oui, je toi. est -là. le verset où Dieu lui a dit tais « Tais-toi !» Allez le verset du juge de chute On va commencer là, ma première fois, on va couper. Elle dit « Oui, je me réfugie contre toi » C'est-à-dire là, lui-même lui a dit tais tais « Tais-toi !» Ok Où est ah Allais, le verset où Dieu lui a dit tais tais moi, « Tais-toi !» Allez le verset du juge de chute on va commencer là-bas. Elle dit oui. Je me réfugie contre toi. C'est-à-dire, Dieu va envoyer l'ange Gabriel d'abord, hein, qui va se présenter à elle sous la forme d'un homme parfait. Regarde ce qu'elle dit à, à, à, à, à l'ange Gabriel Vas-y. Je me réfugie contre toi, en ah, fait, de, vie, du non. tout, le Oui, Dieu. Oui. Si tu es pieux, ne mm -hmm. m'approche pour ouais. Vas-y. Il dit, Il dit je, si. je suis en fait un messager de, de ton Seigneur pour te faire don un fils pur. Alors, je suis, le, je suis un le, vous êtes on la Ce sont de la vie, les aventures des musulmans. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas répondu, ils ne répondront jamais. Je vais vous montrer même des choses qu'ont dit leurs savants. On va suivre la même réponse, la même question a été posée par un autre chrétien. Suivez encore ces monsieur ici. Hein? Il y a quelque chose que cache cette sourate-là. Il y a quelque chose que cache la sourate. Vous allez voir avec nous que le musulman ne répondent pas à la sourate ici. Suivez. 24, pardon. Au verset 24, oui. alors, il appela de dessous, tel lui disant, ne t'applique pas, ton Seigneur a placé à ta pied une source. Pour rafraîchir la mémoire de ceux qui le suivent, je vais projeter ce verset-là pour que les gens puissent voir bien ce verset ici. Haut, vous allez voir que ces gens sont des comédiens sont des comédiens qui ne connaissent rien, absolument rien. Donc, Ils sont en train de, de parler de ce verset ici. Il dit que verset 24, alors il appela au-dessous d'elle. Celui qui était, c'est Allah. Donc Allah était au-dessous de Marie. Au-dessous d'elle, c'est où? Au-dessous d'elle. Est-ce Allah? Est-ce Jésus ou bien est-ce l'ange? Hein? Nous sommes dans la Sourate Mariam. Sourate 19, c'est la Sourate Mariam. C'est là que nous sommes, dans la Sourate Mariam. C'est un verset qu'on appelle euh, pré-égirienne. Ça a été donné avant l'Égypte. Voyez-vous <rire> Sourate Mariam. Maintenant, qui est en train de parler dans cette Sourate ici Lorsqu'on dit qu'il appela d'en dessous Celui qui, qui était en-dessous, c'est qui Celui qui est au-dessous de Marie, c'est qui oui, Au-dessous de Marie, c'est où Est-ce le bébé alors il l'appela au-dessous d'elle. Il commence à commander. Est-ce Allah? Hein? Est-ce Jésus qui était au-dessous de Marie? Ou bien c'est Gabriel qui était au-dessous de Marie? Alors le garçon ici va revenir avec la même question. Et les musulmans de fuir la question, puisqu'ils n'ont pas de réponse, puisque l'islam ne donne pas de réponse. Celui qui était au-dessous, c'était qui? Alors, le garçon ici, euh, le frère ici, va venir avec euh, euh, la même question et ne sauront pas répondre. Alors, nous suivons, suivons. Ok, le frère, il a lu tout sur le Coran. Allah, le Dieu tout puissant, il ne ment pas. D'abord, un, il a appelé Marie de dessous d'elle. Tu crois français, tu as quand le français ici, on va aller. De dessous d'elle là, selon toi là. Le, le soula, là, c'est quoi? C'est en haut ou en bas? Lisez le verset. Le verset. Le verset Les deux garçons ici, Béni Islam avec son ami Moaz, ils ne savent pas comment répondre. Ils vont commencer à chercher des manœuvres dilatoires, comment échapper à ce verset. Suivez. Vous voyez même comment est-ce qu'ils se tiennent à là. Ils vont commencer à chercher. L'ordinateur des versets a séché, a connu une panne, un virus. Suivez. Alors, il l'appela au-dessus d'elle, lui disait, Ne t'apprise pas, ton Seigneur a placé à ta une source. Euh, oui, il commence à chercher dans leur tablette, le verset là. Comment mentir, c'est le baiser 24 jusqu'au 24. C'est le -ce baiser 24. Jusqu'au oui, si 24, on ne peut pas le faire. Je reprends. Vais... Oui, au baiser 24. Alors il l'appelait de dessous d'elle, lui pause, pause. Oui, on te coûte. Bon, moi bon, si tu veux continuer, tu continues. Alors on te coûte. Quelle est la question Voilà la question. Allah appelait Marie de dessous d'elle. Ça va quoi Marie était enceinte. Maintenant, quand on dit au dessus d'elle, c'est en bas. En bas là, Allah, il a fouillou, il a quoi Faut hein Pour les mônes ici là Quand Allah il appelle Moïse à travers le feu là, il a pétrole. Non, non, non, non. non, non, non, non, non. Comment vous le précisez Le frère. Quand il appelle Moïse à travers le feu là, il a pétrole. Le frère, le frère. Non, pas répondre frère, mais tu as ta réponse. Si tu réponds, tu as ta réponse. Maintenant, tu vois comment il commence à détourner le, le sujet mais Lorsque tu considères que les tu leur poses la question et te poses une autre question pour te faire distraire. Mais j'aime le frère ici, puisqu'il ne s'est pas laissé perturber par leur dérangement. Il a continué avec sa question. Puisqu'il il voulait fouiller la question, mais le frère les a arrêtés. Non, non, non, non, non. non. Écoutez, suivez, j'aime beaucoup sa persistance. Ils ne vont pas répondre, ils vont les chasser, ils vont fuir. Puisque aucun musulman ne connaît la surah 19, verset 24. Qui parlait? C'est ce qui montre que Jésus est Dieu. Puisqu'il était au-dessous de Marie et qui parlait et qui lui a commandé. celui qui commandait, c'était Allah qui était au-dessous, c'était Jésus, ou bien c'était Gabriel qui était au-dessous? Surah 19, 24. Suivez. Oui. Ok. à lui, tu as dit quoi il, il faut dans ta ça, a le sérieux, il dit que pas ça pas un petit peu de il a on a Moïse dans le feu, ah, là. Il a donné pétrole. La Bible a bien précisé. Allah a appelé Moïse dans le feu. Si tu appelle Moïse dans le feu, c'est le feu. C'est le feu, c'est le feu. Il s'est métamorphosé à feu. Euh, euh, donnez euh, euh, donne euh, le verset, euh, donne euh, le verset, donnez oh, le, le, le verset, le verset, le, pouce, le pouce. avant que tu parles loin. pas verset avant que tu parles loin. Avant que tu loin, il faut donner le verset, on va lui. Il te met à moi poser tu as guidé où est-ce le verset avant que ça Il, il m'a apporté une question de Dieu appela Moïse dans le feu. Parce qu'il a dit, il a dit que Dieu la Moïse dans le feu. Ah, le feu que là, était là, c'était Dieu. Voilà. Le fait qu'elle a, c'est Dieu. Voilà, le fait qu'elle a, c'est Dieu. Et c'est Dieu. Il Dieu, parce que Dieu est le fait dévorant. Le fait qu'elle a, c'est Dieu. Allah appelant Marie dans des soudain, Il a quoi là-bas Il a juste... Il a euh, frère. la question, frère. Frère. frère. Quand on dit, le frère dit, la question, c'est Marie. N'allez hein? pas trop loin. La question, c'est où La question. Répondez à la question. Les musulmans, ne savent pas. vous voulez les attaquer Attaquez-les dans leur Coran ils n'ont pas de réponse à vous donner. Notre numéro est là. Vous pouvez nous appeler en direct, même en différé, même après l'émission. Vous pouvez toujours nous appeler. On va organiser des colloques, des émissions pour débattre. Suivez-la. Il y a Il y a un Et, est Il est blanc. Il est Il est blanc. Il Ça Il est blanc. Il est Il Il Ok, Il Il Il Il alors, il faut pas hey, Il faut aller doucement, mon ami. T'as quoi Doucement ah T'es agité comme ça. Doucement faut finir de te calmer d'abord. On n'est pas venu faire la bagaille. Dans ce que tu es en train de faire la séquête, fait, on plus chose que toi dans ça. Elle a dit ça. Donc, il faut aller doucement. Donc, frère, Allah l'appelait à de dessus d'elle. Quand tu lis les commentaires, le il. Certaines sources te disent qu'il s'agit de l'ange, d'autres te disent qu'il s'agit de l'enfant Jésus qui s'adressait à sa mère. Donc ce n'est pas Allah qui était sous Marie quand même. Allah il est immense frère. Il a... Allah ne se ouais. pas. Il a l'autorité sur toutes choses. Certaines sources te disent qu'il s'agit de l'ange, d'autres te disent qu'il s'agit de l'enfant Jésus qui s'adressait à sa mère. Certaines sources te disent qu'il s'agit de l'ange, d'autres te disent qu'il s'agit de l'enfant Jésus qui s'adressait à sa mère. Voyez, il dit que certaines sources disent qu'il s'agit des anges. D'autres sources disent que c'est Jésus. Donc, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent rien. Ils n'ont pas de position. Si tu ne connais pas ton corps, c'est qui qui parle là? Va faire l'agriculture. Comédien. Donc, ce n'est pas Allah qui était sous-marie quand même. Allah, il est immense, frère. Il a... Allah ne se déplace pas. Il a l'autorité sur toute chose, il agit comme il veut, quand il veut. Il n'a pas besoin de se mettre sous Marie pour parler, frère. Ce n'est pas comme la Bible, ce n'est pas comme votre Dieu, là. OK Donc je te donne les deux positions. Le 1, certains disent que c'est l'ange Gabriel, d'autres disent que c'est l'enfant Jésus qui s'exprimait là. Ce n'est pas là qu'il était en bas en train de parler, frère. Une chose, c'est une manifestation. Ok, voilà. frères. Bon. Et l'autre comédien dit c'est une manifestation. Vous ne pouvez pas mentir. Vous ne pouvez pas vendre ça à un juif. Le mensonge ne passe pas. Il y a un temps pour chaque chose. Non, je ne suis convaincu. Je pas convaincu. On n'est pas venu te convaincre. Okay. Okay. Okay. Oh. Le garçon dit, non, non, vous ne m'avez pas convaincu. Il dit, on n'est pas venu te convaincre. Menteur, vous êtes des menteurs. Vous parlez au Coran. Ma frère, allons-y. C'est pourquoi est pour Musulman. Voilà. Va, va, va, tout ce qu'il a été dit. Le Coran dit. Allah appelant Marie au-dessous d'elle. Il ne faut pas penser à parler ici. Frère, quand on t'a parlé dit, tu dessous, là, il t'a dit, j'ai dit, « Mais tu connais les règles de l'Islam et puis tu dis, je ne dis pas ce de y On t'a dit le musulman marche sur seulement la avec eux. La française, c'est pas grave. -ce musulmans... Il dit que, que tu connais les règles de l'Islam. Les musulmans n'ont pas qu'un seul livre. Il dit que, est-ce que le musulman qui t'ont dit, qui t'a dit que les musulmans qu avec un seul livre Donc, il veut parler ils ont les alors ils ont les tafsirs. Nous allons entrer en ça. Ça, c'est de la, de, de la comédie qui va se poursuivre. Suivez. Tu seulement avec le Coran. Je te pose la question. quand tu connais trop, là, je te pose la question. Quelles sont les sources du musulman pour la compréhension de son papa là la. la question. Reste je pense que vous avez posé une question, les orateurs, on va à votre question. Si vous êtes la question, question, on passe à une autre personne. Ah, merci. Prochaine question. <rire> okay. De voir comment cette s'est terminée. Comme ça s'est passé de l'autre côté, ils n'ont pas répondu. Ils ont ravi le, le micro à ces messieurs, à ces hommes, puisqu'ils n'ont pas de réponse à donner. Ce sont des comédiens. Ce sont des comédiens. Si vous ne connaissez pas, votre coran. Allez, allez apprendre le bouddhisme. Pour la compréhension de son papa là. Prochaine, prochaine question, question, reste ma question. Non, prochaine question. Je pense que vous avez posé une question, les orateurs ont répondu à votre question. Si vous êtes on passe à une autre personne. Merci. Prochaine question. Ok. Donc là, nous voyons que ces gens sont des comédiens. Ils ne savent pas répondre. Les musulmans sont des comédiens. Ils ne savent pas répondre. On va voir maintenant ce que dit... <rire> même Comment ils ont même interprété le Coran. Hein? Allons par exemple ici. Là, nous sommes dans la Sourate Maria, Sourate Maria, au verset 24. Nous allons voir le verset 24. Qu'est-ce que ça dit? Ils ne savent pas. Pour... Ils ne savent pas. Pour... Écoutez... Il faut que je puisse agrandir ça. Au verset 24. Sur <rire> 19. Au verset 24. Celui-ci dit. Celui-ci dit. Alors, alors on lui dit de dessous d'elle. Qui est ce on Qui est, Qui est dans, dans ce on ici On lui dit de dessous d'elle. Ne t'afflige pas. Les musulmans ne savent pas comment tromper. Ce ne sont pas des bons menteurs. <rire> hein? veux, on, on va changer la version du Coran, vous allez voir. Suivez celui-ci. Hein? Suivez celui-ci, ce qu'il va dire. Celui-ci va dire L'ange, celui-ci ajoute entre parenthèses, L'ange l'appela d'en bas. C'était l'ange qui était en bas. Hein? Vous êtes des menteurs. Suivrez, changeons de version du Coran. Vous allez voir. Là, c'était Ahmed Razekhan. On va suivre un autre là. Un autre là. Dariadabi. On va voir ce qu'il dit. Celui-ci dit Alors, on lui dit L'ange a disparu. Suivez une autre, une autre version. Euh, allons à Ilalikan. Ilalikan. Il a l'incane, la, la version de du Coran au verset 4. Celui-ci dit, alors les bébés, les bébés Jésus, Isa, ou bien ou, celui-ci ne connaît pas ou bien Jibril. Il lui cria dans dessous Celui-ci dit, c'était soit Jésus, soit Jibril qui était en bas. Ils ne peuvent pas, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas Suivant une autre version du Coran. Hein? Là, c'était Ilalikan. On peut partir maintenant. Prenons ce monsieur ici, Abdullah Maoudoudi. La version de Abdullah Maoudoudi. Doudi, Doudi, Maoudoudi. C'est le Christian Prince, hein? notre maître du Coran. Christian Prince, Christian Prince, il l'a toujours appelé Maoudoudi. Il a dit Alors l'ange au-dessous d'elle. Donc, c'était Jibril qui était en dessous. S'écria. Tantôt c'est Iran, tantôt, tantôt c'est Jésus, tantôt c'est Allah. Confusion. Cherchez un autre, une autre version du Coran. Euh, partons dans ce monsieur qu'on appelle, cherchons, ah, on peut essayer, essayer celui-ci, Sarwar. La version de Sarwar, il dit, alors elle, elle entendit le bébé. Celui-ci dit que c'était le bébé qui parlait avant sa naissance, de Jésus parlait. avant sa naissance, il dit « Ne sois pas triste, ton Seigneur a fait rouler ton ruisseau, blablabla. Bla, » bla. Ça, c'est le Coran qui dit que c'est Jésus qui parlait, c'est Jésus qui commandait Marie, qui lui disait « Fais ceci, fais cela. » Même avant sa naissance, celui-ci dit que c'est... L'autre disait « Oh, ce n'est pas Marie, ce n'est pas blabla. Bla, bla. hein? Des comédiens, des comédiens. Euh, suivant une autre version, ça c'est des serroirs. Alors, dans l'autre version, ici, euh, Shakir, La version de Shakir, voir ce qu'il va dire. Puisque si les musulmans sont dans une pétudière, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Celui-ci dit encore, alors l'enfant le cria de dessous. Elle. Donc, Jésus parlait avant même sa naissance. Donc, c'était Allah qui parlait. L'autre dit, non, l'enfant n'était pas encore né. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Des menteurs, des menteurs invétérés. Donc, on, on peut partir même là, vous allez voir que ces gens sont dans une confusion terrible, terrible, terrible. Hein? Le mensonge ne régnera pas toujours, nous là pour mettre fin au mensonge. Le mensonge ne régnera pas toujours. Ça y est international, hein? il, il, lui il ne sait pas, il dit tout simplement, il appela dans des sous. Il, il dit « il », il, il ne précise pas qui. Alors, euh, Mustafa Gatab il dit, c'est la voix de l'enfant Jésus. Certains disent que c'était Gabriel. Si vous ne connaissez pas votre Coran, alors il faut arrêter. Hein? Il, il faut arrêter. Hein? Le mensonge ne régnera pas toujours. Nous sommes là pour arrêter l'hémorragie de menteurs. C'est ce que nous faisons. Hein? Alors le bébé, elle appela de, de, de, de Jésus qui parlait avant sa naissance. Alors, celui qui était au-dessous, ça c'est Arbery, la traduction de Rouad, euh, Abdul, Abdul Halim, il dit, mais une voix lui cria d'en bas. C'était la voix de qui Abdul Majid Daria Dali. Alors, on lui cria de dessous d'elle. Il ne connaît pas. Ça c'est Yous Abdullah, Yousuf Ali. Mais une voix lui a crié de dessous le palmier. Il ajoute le palmier. Vous voyez comment il ment C'était en dessous de Marie, pas en dessous du de palmier, entre parenthèses. Puisqu'ils veulent cacher, tous les musulmans mentent. Alors l'ange au-dessous, s'écria. Ça, c'est Mao dit. Ahmed Ali dit Une voix l'appela d'en bas. Ahmed Razakan, l'ange l'appela donc d'en bas. Ali Kouli Karaï, là-dessus, il l'a appelé d'en bas. Il l'a appelé, il n'a pas appelé, appelé. Ali Onay, donc c'est beaucoup. Amadou le Rahman. Alors une voix l'appela du côté de la, de la, de la pente. hein. Du côté de la pente, près d'elle. Vous voyez comment c'est le musulman ment. Hein? Ne, ne, ne prenez jamais un, un musulman au sérieux lorsqu'il te lit au, son Coran. Hein? Alors, Jésus l'appela d'Amba. C'est Jésus qui dit. Alors, Faridoul, a ah, dit l'ange l'appela. Hein? Il a l'écart. Il dit le bébé Jésus ou bien Djibri. Ils ne connaissent pas. Maulana, blabla. Euh, le pousseur, elle a dit oh, Mohamed, il dit, l'enfant l'appela au-dessus, Mohamed Habib, Shakir. Mohamed euh, Marmaduke et Pictal. Pictal lui dit, alors, il cria vers elle d'en bas. Puis elle dit, le bébé, il hein, <rire> c'est de la comédie, caribou, là. Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, ils ne savent même pas comment, ils doivent mentir. Ils doivent, mais une fois, il a crié d'en bas. Sur quoi il a appelé de dessous. Il a enlevé, on ne sait pas. Ça, c'est Jalalaïn. Alors, il a, il a, il a place d'en dessous. À savoir, Gabriel. C'était Gabriel, car il était inférieur à elle. Donc, Djalalayin, Suyuti. Ibn Adjara Skalani. Ça, c'est là. Il dit Oh, c'était Gabriel qui était inférieur. Donc, Ibn Kathir. Ça, c'est Ibn Kathir. Hein? Ibn Kathir. Donc, chacun définit de sa manière. Hein? Ça, c'est de la confusion de la confusion et, et le, soit entre de rapidité de faire un peu rapidement euh, de prendre de la rapidité euh, puisque le temps je ne veux pas qu'on puisse dépasser une heure hein, je ne veux pas qu'on puisse dé, la vidéo puisse faire plus d'une heure hein, puisqu'on on a beaucoup de choses à développer mais vous voyez que un seul verset les musulmans vont mentir là dessous alors nous nous sommes là pour le détruire ce sont des bandes de comédiens, bande de comédiens. Là nous sommes dans, ça c'est le site internet de l'Arabie Saoudite, hein, sur Atul Mariam, hein, sur Atul Mariam au verset 24, nous allons voir qu'est-ce que ont dit les savants, hein, les savants de l'islam. Ça c'est Gourtoubi. Hein. Ça c'est l'imam Gourtoubi qui est en train de parler. Vous voyez, im imam Gourtoubi. Attendez, je vais agrandir ça. Hein. Ça c'est imam Gourtoubi qui est en train de parler. Je vais mettre ça pour les gens qui ne connaissent pas l'arabe. Je dois interpréter ça euh, pour qu'ils puissent bien voir ça. Mm? Ibn Kourtoubi, le Tout-Puissant, a dit, Ibn Abbas a dit, c'est que c'était Gabriel. Et Jésus n'a pas parlé jusqu'à ce qu'il a amené à son peuple. Il, il dit que c'est... Tu vois comment est-ce qu'il dit Et son dicton, Et ne vous affligez pas, votre Seigneur. bla. Blah, blah. C'est du blabla. Ibn Abbas a dit... Alors le Tout-Puissant, la, la paix, hein? vous voyez, Jésus l'appela et se fit un miracle. Ça, c'est un autre. Alors ils ont médiatisé que Jésus l'appela et se fit un miracle. Et Ibn Abbas a récité, un ange l'a appelé de des deux sourds. Hein? Ça, c'est une version. Suivant, euh, suivant euh, Tabari, suivant Tabari. Hein? So, euh, tabari, c'était les gens qui défendaient l'islam hein? <rire> sur YouTube à cette époque-là, si on peut dire ça. Alors, il appela, Gabriel a appelé de ses mains, tout ça. Hein? Il est interprété parmi eux que c'est Jésus qui l'a appelé de dessous. Après qu'il ait mis au monde. Vous voyez comment ils ajoutent? Il dit que c'était Jésus qui l'avait appelé de dessous. C'était Jésus. Comment est-ce que les deux savants ne s'entendent pas? Alors, il a appelé en dessous. Hein? Et que celui qui était en dessous était Jésus et que c'est lui qui a appelé sa mère. Hein? Donc Jésus, c'était lui qui commandait. Hein? Hein? Voyez-vous, c'était Jésus. Suivez un autre comédien, hein? les gens qui mentent sur le, leur, leur, leur livre. Là. Hein? Et alors, il dit que c'est Gabriel, c'est Jésus. Pétodière, il a mentionné que Jésus l'a appelé, c'est Jésus. Et il dit que c'est Jésus l'a appelé. Mohamed Bin Bachar, euh, sous l'autorité des Mujahide. Euh, Abu Sufyan, ça, c'est Abu Abu Sufyan, lui aussi, a parlé. Tous ces gens ici, c'est de la confusion. De la confusion. On peut prendre, on a beaucoup de savants, beaucoup de savants, hein, qui se sont trompés. Si on veut lire, on, la, la vidéo va dépasser une heure. Prenons un autre savant. Allons, par exemple, prenons un autre là. Euh, où est Ibn Kathir? On, ah, ça c'est Ibn Katir, euh, le disciple Imam Bagawi Muhammad Bagawi euh, ça c'est Ibn Katir. Euh, son nom est là, c'est Ibn Katir. Ibn Qatir, euh, on, on va alors il a appelé Gabriel Jésus n'a pas parlé, bla bla bla hein? confusion sur confusion Jésus est le fils de Marie bla bla bla alors il a désigné il a appelé, ne t'affiche pas, votre Seigneur a fait. Donc, mais là, qui était en bas C'était Jésus ou bien c'était Allah ou bien c'est Gabriel Confusion sur confusion. Hein? Et c'est la table. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah hein? Votre Seigneur a placé sur vous, blablabla. Euh, bla, bla, bla, hein? D'autres ont dit qu'on a, Quand, qu entend par secret Jésus Jésus, que l'appel soit sur lui. Blablabla. Bla, bla, hein? C'est la première opinion, blabla bla. Donc, ce, ce sont des opinions. Chacun donne son opinion. La première opinion, tantôt c'est Jésus qui a parlé, tantôt c'est Gabriel qui a parlé, tout ça. Donc, l'islam, c'est dans la confusion. Celui qui veut débattre avec moi, le, mon numéro est là, le standard est ouvert. Vous pouvez m'appeler même après pour qu'on puisse débattre. Euh, que le Seigneur vous bénisse. Il faut quitter de la science de... qui n'a... Des, des, des, des, des bêtises, des bêtises comme ça, il faut sortir des bêtises comme ça je veux pas que la vidéo puisse faire plus d'une heure comme ça on se sépare, que Dieu vous bénisse Shalom, appelez-nous pour le débat, que Dieu vous bénisse